lance ici euh, le deuxième live donc on est toujours à Kaweni vers euh, la station vers la station euh, totale de Kaweni donc euh, petite info la, la station totale de Kaweni elle desserve pas parce qu'il a des petits travaux ici donc euh, ne venez pas faire le plein car ici vous voyez elles ne desservent pas. Il y a une petite euh, souci qui est en train de d'être réglé. Donc ne venez pas faire le plein. Vous allez faire chou blanc. Allez, c'est parti pour l'immersion. Alors, encore une fois, désolé, car le premier live... On a eu un petit peu des difficultés. Donc je vous montre bien la station, elle est hors service pour l'instant. Vous voyez. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Kaweni deuxième rond-point, les amis. Comme vous voyez, le, le temps, il est plus vieux aussi. Il est difficile avec la caméra, là. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est un petit bouchon dans ce sens-là. Un bouchon, là. Allez à Mamoudzou, il n'y a pas de bouchon, mais pour euh, descendre vers... Euh Alors, il y a un petit souci, il y a une difficulté, il y a une difficulté de circulation là, actuellement, vous voyez. Peut-être il y a eu euh, un accident là-bas, mais là c'est complètement bloqué. Allez n'hésitez pas à partager les amis voir les caniveaux madame m'écrase pas On va voir juste ces caniveaux là la baisse est de merde Descends de là. Alors, pour que je me décide, je passe par le bas ou par le haut. Par le bas ou par le haut Je passais par le bas. Comme vous le voyez il pleut ce sont des averses Ici si, je sais pas ce que c'est, si c'est un trottoir où on peut passer ici. Ouais, moi mmh. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être un trottoir, mais on peut quand même passer dessus. Là c'est bloqué hein, Mamoudzou c'est bloqué Enfin Kaweni pour l'instant Kaweni pour l'instant Alors bienvenue sur les trottoirs Trottoir Madine Mayotte Ça c'est les trottoirs ça Les jours sont différents ici à Mamoudzou. alors c'est pour ça ça moi comme ça va c'est pour ça que je fais des lives souvent parce que tous les jours sont différentes ou aïe Moi je vais Bon, ici il y a des petits trottoirs Parfait en face d'accord modèle de trottoir à maorée madine bleda où il commence à pleuvoir Là, ça descend trop ouais. Ça c'est des trottoirs euh, trottoirs piscine. Ah oh moi ça va pleuvoir là bien. Allez, aïe. Punaise. Bon allez, on continue. Ici, on a un très beau parking. Ça a été refait récemment là. Ça date de deux mois déjà là que ça a été refait. Ouais, c'est tout neuf. Ils ont pas encore... ils n'ont pas encore fait de trous ici. Il n'y a pas de trous encore. Hein ils n'ont pas encore fait des trous. pointe Kaweni, comme vous voyez, il... là, ça drache, vraiment. Bon, il faut que je m'abrite, en fait, que je me mets à l'abri. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, on a des superbes on a des superbes arrêts de bus. Déjà les trottoirs, il y a des trous. Voilà, ça, n'en parlons pas. Alors, super arrêt de bus. Voilà, sans toit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, les amis. Il n'y a pas de toit, du coup, on ne peut pas s'abriter de la pluie. Ça ressemble à rien, je sais pas ce que c'est euh, Le deuxième arrêt de bus Je sais pas ce que c'est vraiment Qu'est-ce que c'est les amis Donne -moi, Donnez-moi une, une définition pour ça C'est quoi ça Hein Dites-moi vraiment Alors là Les amis Regardez Comment c'est tordu ça date des années 50 ça. Bon, j'abuse. Hein. Alors voilà la situation des handicapés ici. Voilà, les trottoirs inadaptés. Donc, je suis sûr il est passé euh, il est passé sur la route. Il est passé sur la route parce que Va passer à l'intérieur ça va peut-être aller au magasin mais là les trottoirs ils sont inadaptés vu. bon je vous dis si c'est la merde des trous donc Kaweni, je précise kaweni hein. bonjour je suis là Non, sérieux, les amis, expliquez-moi, les petits bangas, là. C'est débile, hein, de faire ça. Je sais pas euh, ce qu'ils pensent quand, quand ils construisent de, des, des abris comme ça. Des abris d'arrêt euh, d'attente. Enfin, des abris d'attente pour les bus. Ici, il y en a même pas. Là, au bout, vous allez voir qu'il y en a pas. Oui. Donc, ici, vous voyez en face, il y a un petit creux là, un petit place de parking, un petit dépose minute pour le bus aussi. Ici, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a ça ici. Je ne peux pas vous expliquer en fait. Il y a des choses inexplicables ici. Donc, là, on pourrait bien mettre un petit faré ici dans le coin là, euh, un abri quoi. Mais là, on ne peut pas s'abriter là. Le petit banga qu'on a vu là, c'est pour attacher euh, des chèvres. Hein. Moi, pour moi, euh, c'est ça. C'est tout petit. Hein. Tordu, euh, cassé. Euh. Et j'en passe. Alors on va attaquer Mamoudzou. Bien sûr. Ouais. C'est le luxe d'avoir un trottoir ici, digne de ce nom. Seul trottoir qu'on peut avoir ici c'est celui-ci l'autre côté le néant je sais pas pourtant il y a de la place il hein. y a de la place ici je vais vous montrer la place qu'il y a mais c'est assez dangereux voilà on a ça ici ah, il y a assez de place hein, pour mettre un trottoir adapté aux, pieds, aux handicapés Puisque l'autre côté ils ne l'ont pas fait Donc ici il y a de la place pour rien jusqu'au bout Il y a de la place Mais on ne veut pas faire des efforts Donc du coup je rebascule Du coup, ici il n'y a pas de bouchon à Kaweni. C'est le foutoir. Hey, les gars, arrêtez de vous arrêter en plein milieu de la route et de discuter avec les potes. Ça marche pas comme ça. Alors, vous voyez ici, ils ont mis un trottoir. Là, vous voyez, il y a un trottoir là. Et il y a de l'herbe partout Là on voit presque rien, là on voit rien Il y a de l'herbe partout Là-bas il n'y a pas de trottoir Arrivé ici y a un trottoir Un truc très propre Passer ici Il y a de l'herbe qui est par dessus Donc on le voit bien Je, je vais aller inspecter tiens Ah des trottoirs ouais. Donc regardez ici il y a un trottoir Vous avez vu il y a un trottoir ici. Alors euh, bon là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Une évacuation. Bon du coup, vu que vous avez mis un trottoir ici, du coup il ne serait pas nécessaire de d'ajouter quelque chose. Une grille comme euh, ils ont l'habitude de faire, d'ajouter une grille. Je montre bien hein, qu'il y a un trottoir ici. Hein. Et qu'il y a la place largement pour mettre un très beau trottoir côté là et je vous rappelle aussi que ici c'est le problème des handicapés cette route là cette portion là jusqu'au rond-point de Kaweni et en revenant de mamoudzou euh, jusqu'au jusqu bazar d'accord il ya un problème de circulation pour les handicapés tandis que ici Ici, les handicapés ne peuvent pas accéder par rapport aux difficultés de grilles. Ça, j'avais déjà expliqué. Il y a une difficulté au niveau des grilles. Elles ne sont pas adaptées aux handicapés. Mais ça, on peut en parler pendant un moment. Hein. On peut en parler pendant un moment. Les oreilles sont bouchées. La bouche est, est bouchée, d'accord Oh, il commence à pleuvoir les amis on va courir un peu sinon je vais prendre une douche là gratuite donc alors les grilles c'est celle-ci Toujours, hein, je peux le dire encore plusieurs fois. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas mis un truc qui a pas de, de trous comme ça Je vois pas l'utilité de laisser des trous. Au lieu de mettre une dalle ici, là, euh, qui est euh, qui est adaptée au passage de fauteuil. Mais merde alors Mamoudzou Allez, partagez, partagez, partagez les amis Allez, on partage le live On va entrer à Mamoudzou Allez, restez accrochés Accrochez-vous Alors, je montre aussi l'autre côté, vous voyez On peut mettre un parking là-bas On peut mettre un parking ici Ici on peut faire quelque chose de propre hein. ben, Regardez Mamoudzou, hein. mamoudzou, mamoudzou Je ouais. le répète bien Mamoudzou Ici on peut faire quelque chose de propre euh, voilà Pour faire des pauses ici on peut faire un petit truc euh, qui est propre Pas mal Mais bon pour l'instant euh, vaut, vaut mieux favoriser les piscines C'est agréable des énormes trous oh c'est super agréable c'est surtout beau à voir merci, hein, merci merci alors ici on a une dalle voilà, j'ai l'impression qu'elle a bougé bon ben bah, c'est pas grave hein. ça peut mettre personne en danger Ici, euh, les déchets, euh, nous n'en parlons pas, euh, on s'en fout, hein. quant à faire, hein, on s'en fout, hein. qu'il qu y ait des déchets comme ça, c'est pas grave, euh. avec le temps, ça va, ça va disparaître, ça va se dissoudre, non, je plaisante, ça va juste être emporté par les eaux, et ça va finir dans l'océan. voilà voilà bonjour Mamoudzou. <rire> moi ça me fait rire il y a des choses qui font rire alors là donc attention là je marche sur le côté obscur là. côté obscur d'accord euh, alors, on est à côté du bazar hein. Mamoudi Bon, allez Je vais basculer de l'autre côté Si je peux Waouh, la vache Eh! Hey, côte de la route, les gars! Je viens ou je viens? Ça nous remet Pina ah. Kaskilota! Je vais te faire là-bas! Je vais Arrête-toi! Nom de Dieu! Comme ils disent, 20 juice Qui m'appelle encore oui. Pas possible Marcel elle. Wesh Calme-toi, Wesh alors alors alors alors alors bon on va pas aller au bazar maintenant on va se promener on va se promener. Alors, ici, voilà. Je vais vous montrer une chose. Il y a une entrée là-bas, d'accord On peut très bien mettre un, un petit passage piéton ici, d'accord Une fois le passage piéton, il y a des escaliers ici, d'accord Alors, euh, ça ne sert à rien. On va venir d'où pour prendre les escaliers Je ne sais pas. Il serait intelligent de mettre... Euh, les signalisations qu'il faut ici sans réduire ça, couper ça et puis mettre un petit passage piéton ici, ça serait cool une deuxième pour prendre les escaliers bon on va essayer de prendre les escaliers les amis voilà hop voilà Mamoudzou hein. bon super les ingénieurs voilà ça reste carré <rire> Donc vu, ici, absence de trottoir Absence de trottoir, c'est pas un trottoir ça Donc du coup, je vois pas à quoi servent les escaliers Enfin, c'est la question que je me pose, hein. c'est ça que je vois moi je Désolé hein. Désolé Je sais pas ce que vous voyez hein. Mais si vous voyez la même chose que moi Vous allez très vite vous rendre compte que y a un souci quelque part. Je sais pas, hein, les gars. Dites-moi. Bon, allez, on va monter. Ah les gars, ici il y a des trottoirs Il y a des trottoirs les gars Il y a des trottoirs Il y a des trottoirs J'ai Meuf Bon déjà à l'autre côté il y a des trottoirs bienvenue. Alors, si je passe par là, c'est quoi ça Du coup, ça, c'est les chemins pour descendre chez les voisins. Ils ne peuvent pas tirer un truc propre jusqu'ici. Franchement, oui. l'aberration est énorme. Qu'est-ce qu'ils foutent Alors, ça c'est des escaliers. Du coup ici il y a des escaliers propres. Mais là-bas, <rire> la terre. OK Force et honneur Force et honneur Alors ici euh, le, les locaux de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt Alors ici, on sort tout droit de l'hôpital, l'hôpital de Mamoudou. Allez, si on monte au-dessus il y a l'hôpital là bas là non moi je vais prendre cette route voilà hop la route qui descend vers la préfecture celle ci et celle là j'ai jamais pris j'ai jamais pris cette route là alors Alors c'est. sans issue ou c'est quoi Je sais pas. Non. Alors c'est une route qui descend vers où Alors. Alors alors.. Ça va jusqu'où Alors. Laissez-moi. Un petit peu ça sort vers où ça alors là on voit des zones que vous n'avez pas encore vues par ici coucou toi tu manges dans les poubelles toi je vais pas te toucher hein, parce que tu es plein de microbes là. Mm -mm. alors ça nous amène ici ici quand vous allez prendre cette route là on va sortir au grand parking. Je vais vous montrer au grand parking qui a, au, enfin, à la place de jeu euh, au centre de Mamoudzou là, à côté de la BFC. Voyez, il y, parking, euh, il y a un parking, il y a un parking et un petit parking à côté. Il y a un petit parc de jeu Si on suit, on suit cette route qui va descendre là. Ben on va sortir directement là-bas. Oh. Moi, j'ai pas besoin de faire attention. Hein. Je suis né ici. Parking, au oh, parking ou je sais pas. Je ne peux pas, euh, je sais pas si c'est un parking ou. Aucune idée. Alors je rappelle juste un truc, moi je. Je vivais à Mamoudzou, d'accord. Je connais bien. Ici, c'est le quartier où je traînais, moi. En voilà. Ma famille de est de Mamoudzou aussi, et l'abattoir. Donc, euh, hein. Alors ici, on est derrière le trésor, trésor public a de Mamoudzou. J'ai pris le petit chemin qui y a dedans. Les petits escaliers. Bon, là, ça, c'est des escaliers qui datent. Ça nous sort à côté du trésor public, pas loin de l'hôpital. Et l'hôtel de police Mamoudzou. Voilà le croisement. Le croisement ici. Alors ça, c'est la route qui descend jusqu'au locaux du Conseil Général, qui est au plus bas, 200 mètres, plus loin. Donc moi, ici, c'est mon quartier. Je dis bien c'est mon quartier parce que chez ma grand-mère, c'est un petit peu plus en bas, d'accord J'ai des sous là, je suis de devenu... nous. Alors, chez ma grand-mère, c'est un petit peu plus bas là, d'accord. Moi, je m'amusais à jouer ici à l'époque, enfin, le côté droit. Tu jouais là-dedans, là-bas. Là, là, là. j'étais en train de jouer là-bas, donc ici. C'est vraiment théoriquement la moitié de mon enfance ici. Je me rappelle, il y avait un bijoutier ici. J'arrêtais pas de venir le faire chier tout le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui la bijouterie, elle était un petit peu euh, plus belle, là. D'où vous voyez les gens, il y avait la bijouterie là. Je sais pas si ça y est toujours. D'accord voilà. Ici, ici, c'est chez la grand-mère, chez la famille, ici. Quand vous entendez parler des Vita, Vita c'est ici, d'accord. Je suis dedans. Donc j'ai grandi ici. Oui, mais la famille n'est pas là, les gars. Et en France, ça c'est un nous, ça. Quand j'étais petit. Grand-mère et grand-père qui ont planté ça, du côté de papa, hein, bien sûr. Celui-là aussi, c'est à la famille. Bon, je dis pas coucou parce que j'ai du chemin, moi. conseil départemental. Alors euh, bon, j'ai envie de commenter, j'ai envie de commenter ici cette route, d'accord C'est une route à double sens, d'accord euh, une fois, à chaque fois qu'on vient ici, on roule ici, on est perdu On ne sait pas si c'est un sens interdit Quand vous montez en haut, il faut mettre des, des flèches à double sens Comme ça, les gens savent qu'on peut passer ici d'accord. Dans les deux sens, on peut rouler euh, car, car là, c'est le foutoir On ne sait pas euh, On sait pas, on voit il y a des absences de panneaux Ce n'est pas signalisé Il n'y a pas de fléchage Du coup, tu te perds là-dedans Je vous le jure, c'est un vrai merdier ici Là, là, ici, à chaque fois que je viens en voiture, c'est le merdier. Du coup, on ne sait pas qui c'est qui a la priorité. Là-bas, c'est serré. Surtout là-bas au bout, c'est très serré. Donc, euh, je pense qu'il y a une absence de fléchage ici. Alors, il faut faire ça rapidement. Et là, euh, je ne sais pas à quoi ça sert. Là, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. Là, là, ici, là. Ici, ça, ça, là, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que là, on va tourner ici pour monter là-bas. Du coup, il faut de la place. Et du coup, ça, je ne sais pas... Euh, je vois pas... Euh, je... Bon, bon, c'est pas grave. Hein, je... Vous savez, hein, on va pas se faire des nœuds au cerveau. Hein du coup, les trottoirs, là... Euh, les trottoirs... Euh... Bon, c'est pas un souci. Hein. Franchement, c'est pas un souci. Autant passer sur la route. Hein? Là, ici, on peut quand même. Hein? Euh... Bref. Bon, ben, bref. Hein. Hein? On va pas trop en rajouter. Hein? Faut pas se plaindre. Surtout, vous plaignez pas. Parce que ça n'ira pas, les gars. Surtout vous plaignez pas. Alors ici il ne faut pas se plaindre. Oula Une grille, des dalles en béton, planche en bois. Bon bref, je vois pas à quoi ça sert. Il ouais. faut réparer plutôt, je crois, non C'est assez dangereux. C'est assez dangereux, là. Ici. Planche en bois. Putain, c'est une maladie, ça. Hein, C'est une maladie, les planches en bois à Mayotte. Les planches en bois, c'est une maladie à Mayotte. Partout, là où il y a des dalles comme ça, vous allez en trouver des planches en bois comme ça, là. Et surtout, pas très épaisse, euh, inadaptée, ça ne sert à rien de foutre ça là-dessus. Vous allez faire que envenimer la chose, parce qu'il y a quelqu'un qui va marcher dessus, il va se trouver au fond. La jambe bien râpée, c'est assez dangereux, il faut refaire. Ou soit il faut poser une dalle similaire. Tout simplement, mesdames et messieurs... Alors ici les trottoirs, les trottoirs de Mamoudzou. Bienvenue Mamoudzou. Euh, oui j'adore chez moi. C'est beau, c'est beau, ça reflète. C'est beau, c'est beau les trottoirs, hein. bien entretenu. Mamoudzou, la capitale. C'est bien entretenu. Oh, ce crainte. La sécurité règne. Ah, la sécurité, elle, elle est à merveille. Enfin, sécurité des, des usagers. Hein. Ceux qui prennent les trottoirs surtout. Euh, attention à ne pas trébucher quelque part ou euh, vous enfoncer dans le trou ici. Super les pièges. <rire> Oh, je sais pas si je commande bien ou pas, hein. Mais... Yo, hey, Atin. Bon, alors là, je sors d'ici, ici, rue du marché. On va sortir vers la mairie. Si je voulais faire un petit zoom dedans on va descendre je vais faire un petit zoom dedans là-bas là. -bas, là. Hop. un petit zoom de la place oh, il commence à dracher c'est pas possible ça il pleut comme pas possible hein. très beau petit place ici beau petit ah, Des fois, je mange mes mots. Il y a une belle place ici, là. Alors euh, ici, arriver là, euh, sortir ici. Euh, voilà, super. Ici, il y a de la terre. Euh, il y a des dalles, etc. La place. Bon, bref. Je ne rajoutons pas, hein. Il ne faut surtout pas rajouter quelque chose. Silence. Euh, alors on va voir ici. Alors, moi ça fait 15 ans que j'ai pas vu Mayotte. Hein. Donc là, je découvre en même temps que vous. Hein. 15 ans. 15 ans d'absence. Alors, euh, pendant que je profite de voir, je vous montre aussi. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Alors moi j'ai rien dit les gars. J'ai rien dit. Je fais que montrer. de ville, Mamoudou. Ah ça, pour être beau, il est beau, hein. Mais bon le voir sévère alors partagez partagez partagez le live les amis partagez partagez pour beaucoup plus de soutien allez on partage il ya le zoqueli youtube aussi pour ceux qui ne savent pas je vous fais voyager, ici, à Mayotte, les endroits où vous, vous n'êtes jamais allé. Là-bas, on a une superbe vue aussi, au petit faré en haut. Là. là, vous voyez la pointe de la colline en haut, il y a un petit faré là-bas. On a une superbe vue aussi là-bas. Donc euh, n'hésitez pas. Allez, on partage, on partage, on partage les amis. Allez, maintenant on va aller au bazar. Pardon. Bah ça à l'escalier, Zoba. Ouais, on va m'amener à faire Ah, tu, tu attendras Et si t'es pressé, t'es obligé de me dire pousse-toi Alors, ici... La zone des taxis. Alors, toujours, avant de passer, on regarde à droite-gauche. S'il y a de véhicules qui viennent, très rapide, ici on peut passer. Hop. Aucun souci. Alors, ici... Le, le le point particulier très flagrant au niveau de la barge, c'est que quand il pleut comme ça, tu es mouillé dans la zone d'attente, d'accord, tu es mouillé dedans. Et quand tu sors de la barge, quand il pleut, tu seras mouillé. Car il n'y a pas euh, Il n'y a pas de passerelle qui est couvert. Euh, Je vais vous montrer ça, on va détailler ça. Il n'y a pas de passerelle couvert. Vous allez voir. La barge va arriver, elle va accoster. Et on va pouvoir bien détailler ça. Je me dépêche. Attention, trou. Allez, je me dépêche, on va aller détailler ça. Vous allez voir, la barge va arriver tout de suite. Et comme ça, je vous montre ce petit problème. il va pleuvoir alors c'est ici d'accord quand il pleut euh, t'es mouillé t'es mouillé ici c'est pas climatisé c'est pas aéré il n'y a pas de ventilateur il a rien voilà super les paiements ici euh, pour prendre la barge. Vous ne pouvez pas payer avec la carte bleue. Système euh, non fonctionnel. Pas mis à disposition, pourtant on prend la barge. Alors là, il pleut. J'essuie un tout petit peu la caméra. Hop. Ah, vite, comme ça je vous commande ça. Alors là, toujours du euh, système d'ouverture portail manuel, alors que ça peut être automatique, autant nous prendre pour des bourrins, ça marche bien, alors ici, vous allez voir, alors alors attention il pleut, notre live va s'achever ici, alors je vais essayer de me mettre à l'abri, j'essuie la caméra vite fait, alors ici, vous allez voir pourquoi je vous explique ça. Alors là, il y a des gens dans la zone d'attente, ici, d'accord, ils ont payé leur billet, etc. Bon, jusqu'à là, c'est bien. Alors, pourquoi pas, ici, à Mamoudou, mettre pas une passerelle qui sort de là-dedans, de la zone d'attente, jusqu'à la barge, qui est couverte. Alors, en cas euh, de saison de pluie, en cas de pluie, justement, les gens qui vont sortir là-dedans, ils ne vont pas être mouillés. Et là, pendant la pluie, dans la barge, tu es mouillé. Après, quand tu sors démouillé bon la conclusion c'est laquelle les gars dites moi alors ici vous allez assister aux gens qui vont prendre la drache quand ils sortent de la barge alors à vos commentaires les amis vous allez voir vu Voilà. Eh oui, les passagers mouillés. Alors, pour, pourquoi on mettrait pas une passerelle Hein Pourquoi on mettrait pas une passerelle, un système Regardez. Voilà. Eh oui. Alors, euh, les passerelles elles, ne seront pas envisageables et opérationnelles. Je sais pas. C'est juste une idée comme ça. Hein. Je sais pas. Hein. Chez les autres là-bas, il euh, y a, il y a des passerelles, il euh, y a, bon bref, oh, Mayotte c'est Mayotte, voilà. on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ça, autant subir. Hein. C'est bon, pincez le nez et écoutez la douleur. Terme militaire. <rire> Bonjour. Je vous laisse imaginer l'acte. Hein? Alors, ça donne quoi? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, un petit coup d'essuyage pour la caméra. Ah punaise enfin à l'abri bon les gars alors vous allez bien votre journée se passe bien donc j'essuie juste la caméra là un petit peu allez bon Ici on est dans le bazar. Le bazar. Le bazar. Mamoudou. Mamoudou, le bazar. ah I'm oh, yeah. yeah. kalmar har har namne marila polis Là, vous venez de voir le bazar, la, la zone des brochettes ici, dedans. Ici. Donc voilà, ici s'achève notre live les amis. Euh, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci de partager, merci de suivre Zocal TV YouTube. Euh, les liens, ça sera dans la bio. Euh, on se retrouve à plus tard pour des nouvelles aventures. Courage à vous, bonne route, d'accord Pour ceux qui sont sur la route, que Dieu vous protège. Bonne journée à vous.